Comment mettre des routines puissantes en place pour pouvoir atteindre ces objectifs C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 alors maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre des routines puissantes en place C'est important de comprendre ça, pourquoi Parce que dans la vie, bah, il y a ce qu'on va faire de manière consciente et ce qu'on va faire de manière subconsciente. Ce qu'on va faire de conscient, ça va, ça va être par... Bah, on va mettre de l'effort intellectuel dessus pour pouvoir arriver à l'objectif. Et ce qu'on va mettre en place de manière subconsciente, ça va être tout ce que l'on va faire autom automatiquement du coup parfois ça se peut qu'on a des coups de mou qui peuvent être de plus ou moins longs. parfois on peut perdre notre objectif de vue ce qui fait qu'on perd de la motivation également et en mettant des routines bah, ce qu'on va voir aujourd'hui on va voir que du coup on peut garder on peut optimiser le fait d'être beaucoup plus inspiré au quotidien c'est important puisque par la répétition le subconscient apprend par la répétition et l'émotion plus on va associer des émotions de bien-être à notre objectif plus le subconscient va associer ça comme c'est bien d'y aller et va commencer à déclencher des schémas et des comportements automatiques pour s'y diriger. Donc la première étape déjà, c'est euh, ce que je demande à tous les performeurs que j'accompagne, c'est de, de créer une, ce qu'on appelle « morning formula », quelque chose qu'on va répéter le matin. En termes qui respectent un ordre naturel, être, faire, avoir. Je suis, je fais, j'ai. Dernièrement, avec une actrice que j'ai accompagnée, on a mis en place, voilà, qui t'as envie d'être dans 10 ans donc là, sur, pour l'instant, elle brille au niveau euh, national. Mais du coup, qui si j'ai envie d'être dans 10 ans bah, Je veux vraiment passer au niveau international. Donc dans 10 ans, OK, je suis une actrice internationale. OK, boum, qu'est-ce que tu fais Je fais des tournages avec les plus grands réalisateurs euh, de l'humanité. Et 3, qu qu'est-ce qu que tu as en retour bah, J'ai l'opportunité d'avoir d'énormes récompenses, qu'elles qu soient financières ou qu'elles soient sociales. Et donc, juste avoir cette morning formula. Je suis je fais j'ai qui va prendre quoi 30 secondes une, une minute à la répéter tous les matins bah, rien qu'en faisant ça on va se conditionner à devenir cette personne et du coup à être cette personne avant de le devenir et du coup il va avoir une suite naturelle entre qui je suis ce que ce que je fais et ce que j'ai ensuite la, la deuxième étape ça va être de euh, de mettre l'émotion de visualiser et de mettre l'émotion c'est à dire d'être là aujourd'hui de visualiser demain quand j'aurai atteint mon objectif et d'aller chercher ce que je vais ressentir quand cet objectif sera atteint. Et donc là, on va dire ce que j'exposais au début, c'est-à-dire qu'on va associer nos pensées où j'ai envie d'aller à nos émotions, qui les émotions sont le fuel, ce qui nous fait passer à l'action, à des émotions positives et dynamisantes pour que le subconscient se dise ah mais en fait ça va être trop cool d'aller là-bas, puisque le subconscient fonctionne que pour fuir la douleur ou aller vers le plaisir. Donc on va associer plaisir, plaisir, plaisir, plaisir à être et atteindre notre objectif et enfin le troisième point bah, note des petites actions moi j'ai un, un carnet que je que je remplis tous les jours enfin la veille pour le lendemain ou euh, au delà de ma planification annuelle trimestrielle mensuelle eh bien, et bien hebdomadaire il y a une planification qui est la veille pour le lendemain avec les trois petites actions mais c'est juste des millimètres hein, parfois ça peut être juste appeler quelqu'un juste envoyer un, un email ça peut prendre juste 30 secondes l'action mes trois petites actions quotidiennes qui font que je me rapproche d'un millimètre de la personne que j'ai envie de devenir d'ici euh, d'ici 10 ans par exemple. Donc pour résumer, le numéro 1, écrit ta morning formula entre être, faire, avoir, OK, qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai à partir du toi du futur. Et tu le visualises et tu mets l'émotion comme si c'était déjà réalisé maintenant et 3